Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte d'Icarus, un nouveau jeu de survie PVE jouable en coopération jusqu'à 8 joueurs. Il est développé et édité par Rocketworks et devrait être disponible sur Steam ce 20 novembre 2021. Alors dans ce jeu, nous incarnons un prospecteur envoyé sur la planète Icarus, une planète qui était destinée à devenir une deuxième terre mais la terraformation a mal tourné, l'air est devenu toxique et les espoirs de l'humanité de coloniser un nouveau monde se sont effondrés. Jusqu'à ce que des xénobiologistes découvrent la cause de cet échec, une matière exotique. Et ce sont ces matières exotiques que nous allons devoir trouver et ramener à la station orbitale. Mais je préfère vous prévenir de suite, vous ne verrez pas tout ça sur cette vidéo car le jeu est actuellement en bêta et il est jouable pour les personnes ayant précommandé Icarus le temps de certains week-ends. Des week-ends de bêta mis en place pour tester les différents biomes et événements du jeu comme par exemple les tempêtes que vous pourrez voir dans cette vidéo. J'essaierai bien sûr de vous faire une vidéo à chaque week-end de bêta, surtout que j'ai bien envie de tester les biomes arctiques et déserts que vous pourrez apercevoir dans cette vidéo. Donc là nous étions sur le week-end bêta du 11 et 12 septembre et je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but d'être un guide mais juste un gameplay découvert de ce deuxième week-end de bêta et qui dit bêta dit manque d'optimisation et c'est le cas pour moi. J'ai mis les réglages graphiques en moyen pour trouver un compromis entre beauté et fluidité d'image, le jeu manque d'optimisation et ma config commence à se faire vieille mais je tenais quand même à partager cette partie avec vous car je pense que c'est un jeu qui pourrait vous intéresser. Donc dans un premier temps j'ai dû créer mon avatar et choisir ma destination mais avant ça je voulais vous parler de l'arbre de technologie et de talent qui sont assez complets. Donc quand vous débarquez sur la planète Icarus vous êtes avec votre b*** et votre couteau ou plutôt juste avec votre b***. Le couteau vous devrez le crafter donc oui vous êtes venu les mains vides alors que la technologie à bord de votre station orbitale doit être à la pointe de la technologie. Mais bref, passons ce petit détail qui m'a bien fait sourire. Vous allez donc, comme dans tout bon jeu de survie, ramasser des ressources, gagner de l'expérience et monter en niveau pour pouvoir débloquer les blueprints qui vous permettront de crafter de l'équipement, construire votre abri ou autre. Plusieurs niveaux sont donc disponibles dans l'arbre de technologie. Dans le premier tiers, vous allez travailler le bois et par la suite, vous allez passer à l'âge de pierre, de fer, etc, etc. Le système de craft est plutôt simple et efficace, et les habitués des jeux de survie ne seront pas dépaysés, et les novices comme moi pourront s'en sortir. En ce qui concerne l'arbre de talent, il nous permettra d'améliorer nos compétences individuelles, comme par exemple le fait de perdre moins d'endurance lorsqu'on fera une action particulière. Je pense maintenant qu'il est temps de vous montrer du gameplay d'Icarus, car l'intro était un peu longue, je vous le concède. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire de cette vidéo, et me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Et aussi si vous voulez avoir d'autres vidéos sur Icarus, je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Eh Wolf est-ce que tu me reçois là and clear. Je suis dans la navette, j'arrive Mais t'inquiète, je crois que tu as un peu de choses prêtes, tu vas me tomber dessus. Hein. Ça sent un peu le cramer là. Ah t'es vraiment pas loin quoi pour une fois <rire> Mon ami, comment ça va Allez pas loin, ta, ta capsule allez, là. Allez au boulot. Au boulot direct non, là. Ah et direct. Okay. Surtout si tu veux de l'oxygène. <rire> ok. Bon c'est parti. On n'a pas le temps. J'en ai pas vu hein, pour l'instant. Enfin, je n'ai pas été très loin mais. Oh, je ramasse du bâton et des pierres. Quand même ils auraient pu nous envoyer avec euh... <rire> avec du matériel ces touristes. Quand même incroyable ça. Après avoir ramassé des ressources et crafté quelques outils, nous avons cherché un plan d'eau afin de nous établir, ce que nous avons trouvé au sud de notre position. Ouais, on va se faire un petit truc provisoire ici. Histoire qu'on soit pas à la rue. Ouais. Et enfin, je pense que... Comme ils ont dit que la météo, ah, elle était... Peu, euh... bon, elle était un peu violente, il vaut mieux se mettre à l'abri cette fois. Ouais. Autant la dernière fois, ça te faisait rien, niveau santé ou quoi que ce soit. Nous devions au plus vite fabriquer un abri car la tempête allait arriver, mais il faut savoir que sur Icarus, il y a d'autres dangers que la météo. C'est bien marré quoi. elle vient un ours Putain Démerde-toi Viens à l'intérieur wow. Ou autour de. T'es où Je suis là, je suis là En fait, tourne, tourne autour d'un objet. Enfin, pas trop grand parce que sinon je vais jamais réussir à, à le piquer. Oh putain Ma vie elle est. Ah ah oh, il m'a tué ce bâtard. <rire> mais non. Oh là, là là là Heureusement, Wolf a pu me réanimer et nous avons eu notre première tempête. Du vent et de la pluie mais rien de bien méchant. Attends il faut t'as euh, une lance avec toi? Ouais. Ah putain c'est quoi qui te chasse? J'ai un loup, mais il s'est pris une lance, regarde il se balade avec ma lance aussi. Un wolf qui attaque wolf. Il va trop vite le... Oh, tu y arrives ou... Laisse mon pote. Bon, voilà. J'en je ai perdu mon couteau. Ok Il faut des pierres mmh. Santé basse, santé basse Mangeons Mangeons J'ai plus d'oxygène là oh, C'est pour ça que je te demandais si t'avais euh, Combien il fallait de pots euh. Je vais crafter rapidement le truc là Tu oh. le fais dans la maison hein On est d'accord Le dedans ouais. Alors, toi, tu vas faire comme Chris Ax, hein. tu veux nous attirer tous les loups avec ton raton laveur là, accroché à la ceinture. Ah Je savais que j'avais ramassé un raton laveur, mais. Euh... Je me demandais où est-ce qu'il était. Hey. Il y a un ours dehors. Ah, bah, laisse-le dehors. Mais on a besoin d'oxygène, donc je suis parti récupérer. Ça y est, c'est bon, j'ai. J'ai là. Ah, mais il en faut 50, 50 sur toi oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est plein, là. Je peux venir respirer. La ressource d'oxygène installée, nous devions nous fabriquer un lit pour nous reposer, mais aussi avoir un point de réapparition en cas de mort, et penser à construire un oui, abri plus grand et plus solide. Ce que nous avons fait, enfin, ce que Wolf a fait, et voici les résultats. Bon, on est d'accord pas la meilleure météo pour vous montrer la nouvelle maison là bas c'est notre ancien abri là le tout premier abri qu'on avait construit et là c'est la maison bah, que j'ai construit un petit peu mais surtout que wolf a construit wolf actuellement il est euh, il est un peu plus loin là sur la map là en pleine exploration et là on est en pleine tempête et du coup waouh franchement les tempêtes elles sont super bien faites pour l'instant je perds pas de vie là désolé pour les frises les amis J'espère que ça sera mieux au niveau optimisation pour les prochaines bêta. Ah ça y est, là je risque de perdre un peu de vie. Voilà. Ah ouais ça y est ouais ça y est, je de bien. Bon, Je vais peut-être aller m'abriter. Euh, ce que je vous propose c'est que je, je vais m'abriter et euh, on fera la visite oh, avec Wolf quand il fera plus beau et surtout quand, quand Wolf sera, sera rentré. Oh mais elle est violente celle-là. C'est clair. Elle est bien violente. Bon les amis, voici la maison que Wolf a construite pendant mon absence. Je l'ai aidé hein, bien sûr à ramener plein de bois, mais bon il a fait le plus gros, il a décimé toute la forêt qui avait autour de cette maison. Et ben t'as bien il y a bossé. Il y, en a, il y en a une partie qui a brûlé. Hein. Ah. ah, je t'ai piqué ton armure peut-être. Un petit peu aussi. Ah ouais. <rire> merde parce que je, je me suis servi, hein, j'étais dans la maison visiter un petit peu et j'ai récupéré quelques trucs, mais j'ai piqué l'armure de Wolf. Bon bah. Moi je peux pas la crafter encore. Bon, oh, tu nous fais la visite Je n'ai pas touché à manger. Est-ce que tu nous fais la visite Ah, tu fais cuire là-dedans maintenant, toi Bah oui. J'ai un peu de bouffe, je crois, sur moi. Est-ce que t'as fait un coffre pour la bouffe Non. Non. Alors euh, le petit coin atelier, hein, voilà. D'accord. Avec euh, l'oxygène, euh, un petit crâne. Ah l'oxygène, euh, ça a changé, euh, Ok, c'est comme ça. Un petit lieu de stockage vite fait. Ça c'est pour avoir du fer. D'accord. Le dortoir, hein, voilà. Ah oui. Sommaire. Là y a mon lit. <rire> Et la cuisine. <rire> Et la cuisine. cuisine T'as pas une as pas une grosse tablée là où on peut s'asseoir à table, non Et on peut faire des tables, mais j'ai pas envie de dépenser des points pour rien pour l'instant. D'accord, t'es quel niveau juste pour info Euh... 22. 22. Là faut savoir que Wolf pour 22. avoir ça là il a il a pas mal joué quand même hein. Si après tu peux... Je crois que c'est tier 2 ou tier 3 je sais plus. Tu peux commencer à équiper ta maison et c'est un bench particulier voilà. Okay. Et là tu peux avoir des tables d'intérieur, des chaises, un lit... Euh... Bah écoute, t'as bien bossé hein. Donc Comme ça ressemblait à une grange, hein, à ce qu'il paraît, j'ai fait un étage. Comme ça, on pourra aménager. Euh, J'avais pensé mettre en fait des armoires ici de chaque côté pour tout stocker. On va en mettre des barrières hein, parce que. La voilà, porte tombée. <rire> Il y a la cheminée. Un accès au toit si besoin. J'ai pas fait la trappe encore. et la cheminée. Et ça, ça, ça résiste aux tempêtes. Là, écoute, c'est encore debout depuis le temps que je suis parti, donc euh, oui apparemment. <rire> que là, juste pour info, en fait, par rapport à ce que vous avez vu, vous avez vu des petits, enfin une petite tempête, et avec Wolf la dernière fois, quand j'avais joué avec lui, on avait joué un certain temps, donc la maison ne ressemblait pas à ça, mais presque. Euh, au bout de 4 heures de jeu, on commence à avoir des grosses tempêtes, mais là... Euh, ouais. Je crois qu'elles sont, sont bien malaises. donc la prochaine tempête ouais, qu'on va avoir euh, elle va être costaud. Des tempêtes, il y en a vraiment, il y en a plusieurs, il y a, tu peux avoir du, du vent léger, après tu as des vents sévères, tu as des petites pluies, des pluies intenses, ensuite tu as l'orage, un peu ce qu'on a eu tout à l'heure, et ensuite tu as des orages électriques. Alors là où tu as de la chance, c'est que... il y a eu un orage, et c'est tombé sur le toit. Et ça a commencé à prendre feu. Ah <rire> putain. Ouais c'est pour ça que t'as mis de la ou... pierre là haut Et là où on est du cul c'est que c'était un orage et non pas un orage électrique et il a plu à le feu quasiment aussitôt donc j'ai même pas eu à reconstruire, juste eu à retaper pour Ah oui euh... d'accord, ok. Ah oui c'est juste un orage pour... électrique, euh... c'est mort, il a par pas de l'orage les... électrique, la maison, bah, tu ne l'auras pas retrouvé. Hein. Oh putain Bon bah on croise les et doigts. Et euh, je me suis dit bah, puisque ça tombe dessus, on va essayer avec de la pierre. Hein. Donc, ouais. Bah, écoute, pour l'instant c'est l'air d'aller. Hein. Bah, mais regardez ce petit coin de paradis, c'est la terre qui ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Que j'ai rempli et vidé peut-être deux ou trois fois. Oh, T'es sérieux, là oh là là, Ah ouais. oui, ça consomme, hein. surtout quand tu te trompes. Ah, mais faut savoir que ça, c'est des heures et des heures. Hein. C'est pour ça, Donc en qu fait, qu e que... Qu que sur la vidéo, j'ai un peu retiré, euh, un peu beaucoup, même retiré toutes les phases où je coupais du bois pendant des heures. Parce que, voilà, pour moi, c'est des choses qui sont pas forcément intéressantes. Après, oui, il faut un abri comme ça. Et moi, ce qui, ce qui je trouve super intéressant dans le jeu, c'est euh, l'exploration. Bien sûr, il nous faut de l'équipement pour pouvoir explorer. Mais, euh... Pas de l'équipement, d'ailleurs. Vous l'avez compris, notre objectif est de partir en exploration. Et pour partir dans de bonnes conditions, nous avons besoin d'équipement. On a donc passé quelques heures à récupérer des ressources, crafter des outils, du soin et tout ce dont nous avions besoin. Mais bien sûr, entre-temps, nous avons rencontré quelques événements. Je vous laisse regarder ça. Oh, il y a une grosse tempête qui arrive. Flash, Storm. Ah, oh, Flash Ouais. J'espère que t'as de quoi éteindre les incendies. Ah putain, faut que je le crafte le truc. Parce que justement, la flash, c'est l'orage électrique. Attends, euh. Fibre, stick et stone. Ça bouge pas. On sait jamais si et... jamais ça tombe euh, dessus. La fibre. Attends, euh... oh, je suis. Oh je suis en panique. Non, ça c'est silica corps, stone. Il y en a pas des fibres dans les caisses je vais en chercher. Non, ça, je m'en fous de ça. Non, oh, c'est stick. Les fibres, c'est les buissons, hein, on est d'accord. Ah oh oh oui. Ah ouais, rigole pas la tempête. Direct, ça tombe. Oh putain. On va mettre tout ce qui est animal ici. Ah, je fais flipper cette tempête. Fermons les portes je vais crafter le machin là pour, euh, pour le feu, t'en as besoin d'un ou c'est bon t'en as un De quoi Pour le feu, pour éteindre le feu. Mais non j'en ai pas moi. Attends tu veux que je t'en crafte un Si tu veux je sais pas. Euh, tiens je t'envoie des sutures kits là. Et je t'envoie un truc pour éteindre le feu. Pas tomber loin celui-là. Ouais. Euh, faudrait que j'ai une caisse, Wolf, si tu peux, là, une caisse, une caisse pour les. J'ai vidé une caisse, là, j'ai mis, hein. qui... mis tout ce qui était animal euh, là-haut. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, un bel orage électrique. Du coup, si ça tombe là. Oh là, j'ai besoin. J'ai soif! Vite de l'eau! Oh, j'avais pas fait attention à, à ma vie, j'ai besoin d'oxygène aussi! Oh putain, je vais crever! Je surveille un peu! <rire> euh, comment ça fonctionne maintenant ça? Ok, j'ai faim! <rire> euh, donc j'ai vidé la caisse, on a de la place si tu veux. Oh là là, laisse tomber! Ok. Il y en avait deux, il n'y en a qu'une seule qui a survécu. Il y avait deux. De quoi euh, De prime en viande. Ça y est Oh merde Bon oh bah tant mieux, la maison. Euh, elle a rien eu, on va, on va quand même regarder si, si tout va bien. On euh... regarde avec le marteau, mais je pense pas que c'est tapé. Euh... Mm. Là, pour réparer le bench. Mm. Celui des habits, là, de il y a ramassé. Il n'y avait pas un marteau ici. Voilà. Ah, du coup, tu le laisses dedans, tu l'emmènes pas avec toi. Ah, le marteau, c'est pour réparer ici, à hein. l'extérieur, il me sert à rien. Hein. Mm. C'est pas faux. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous montrer l'intérieur d'une grotte. Il y en a plusieurs sur la map. Et dans celle-ci, nous sommes partis miner du fer pour nous permettre de crafter des armes plus puissantes. Un loup dans une grotte. En train de Absolument. chercher du fer. <rire> Je cherche les morceaux qui manquent là. Ah, tu veux peut-être un peu de lumière. Ah il était là. Il est ouais. Et es là, et encore là. Et encore là. Ah, ah peut-être là. Ouais. Voilà. J'en ai. Euh... Bah, viens, on continue hein, pendant qu'on est là. Je pense que c'est bon. T'en as combien sur toi 45. Ça fait près de 200, c'est bon. Il en manquait pas tant que ça. Là. Ok. Euh hey oh Non, ça résonne pas. Non, je suis malade, j'ai plus de. Ouais. Comment je peux être malade avec un casque Qu'est-ce que t'as <rire> J'ai un casque et je chope une pneumonie dans une grotte. Après l'effort, le réconfort, nous avons crafté nos équipements dont une lance en acier et nous avons passé une bonne nuit pour partir au petit matin. L'exploration commence et je vous le dis de suite, ce que vous allez voir donne vraiment envie d'être au prochain week-end de bêta avec les biomes arctiques et désert, mais je n'en dis pas plus. Allez Je peux te réveiller. Et ben, c'est parti On va manger, récupère à manger Ok, du poisson Prends la viande avec toi Ouais j'ai pris, j'ai pris C'est bon t'es où T'as pris de la viande et du poisson Ouais Non non mais avec toi dans l'inventaire hein. Oui oui oui. Ok. Bon bah bien c'est parti. Oublie pas de fermer la clé. Clic clic, c'est bon, c'est fermé. Allez viens c'est par là. Je te suis. Enfin, enfin je... on part en exploration <rire> on, qui... va laisser... <rire> on va laisser geler un peu. C'est Une récompense quand tu prends l'exploration, même si tu sais que. Il y a des dangers. Des baies Ok. Ah, mais j'en ai encore avec moi. Des baies et de l'oxygène. Ouais, l'oxygène quand tu vois que ça commence. Bah, si tu veux le prendre maintenant, à la limite. Euh... Ouais, il y en a là-bas, je vais prendre. Sinon, il y a plus loin. Ouais. Ah, bah tiens C'est ça qu'il me faut, Wolf, comme plante aussi là. Des yeasts. On va prendre de l'oxyde. Ah, regarde, pour te repérer, tu vois ça, ce petit chemin là, c'est la passe du loup. Ouais. Donc si tu vois ça plus le, la petite descente, c'est que t'es pas loin du lac. Allez viens, on continue. La passe du loup, t'as appelé ça comme ça. Eh ouais, on vient se repérer un peu. On passe par là, mais après faut redescendre vers le, le sud. Mais bon c'est pas très loin. Au cas ça où si tu croises des plantes violettes là, bleues là, euh, je prends. Tiens, hein. t'as des baies là. Tu les prends, tu les consommes, ça va te permettre de faire monter ta stamina et ta vie. Attends, je les ai pas moi sur... Là là, tu l'as pas là ce buisson là Ah si si si. Tu les entends, ils nous appellent. Qui donc T'as pas entendu les loups Non. t'entends que toi. Bien il y en a sur la gauche un hein, loup. Donc voilà, là ça commence comme on avait vu la dernière fois, tu vois, on reste en forêt, ça devient blanc. Euh... Ouais. Sauf que la différence de la dernière fois c'est qu'on va vraiment voir la neige. On peut voir une montagne enneigée déjà loin. Regarde, ça y est, ça commence. C'est là. Ah ouais, au sol ouais. Donc là il fait 20 degrés, hein, 21 degrés. En haut à droite de, de mon HUD, de mon casque. J'ai essayé de tracer. Euh, en fait tu peux pas, ça fait, ils ont fait comme un couloir et euh, après t'as le compteur, en faites demi-tour, blablabla, vous bla, sortez de la zone, c'est le truc habituel quoi. Revenez dans deux semaines, il y aura le biome <rire> Arctique. Et là, on va passer de 21 à moins 40. Allez ça y est, moins 40. Attends, je prends ma lampe torche ma lampe, non, n'importe non, quoi. Ma torche J'ai essayé, j'ai même essayé un feu de camp, ça sert à rien. Ah ouais Ça peut pas très chauffer. Enfin j'enlève la chudée là. On est dans l'immersion complète. Ah, il façon, y a du loup hein Je crois que tu peux aller jusqu'au dernier loup là-bas et tu peux pas aller plus loin. Ils nous attaquent pas là les loups Non, moi ils m'ont jamais vraiment attaqué. C'est vrai Ouais. Par contre, oui, je, je veux vie, Moi, hein. j'ai voilà, moi, j'ai pas de combinaison, donc je. Prends ah mais je de la vie aussi, ouais. Donc, j'ai une tenue entre guillemets euh, chaude. Elle sert à rien. C'est comme la tienne. D'accord. Sur toi, t'as une tenue là Attends, puis moi, ça... Non, non, non. Ah, d'accord. Moi, voilà, j'ai bon, ça, mais ouais. C'est. Euh... C'est tout ce qu'on peut voir du biome euh, arctique. Ok. À moins qu'un neige. Voilà, moins 40 de la neige et tu peux récupérer de la glace et on okay. a un ours dans le dos. Ah, ça c'est moins fun. Ouais, surtout ici. Ça va qu'on est deux mais bon, euh, si on peut l'esquiver, euh, ça n'en serait que mieux. Ouais, j'espère que dans deux semaines, quand on aura accès au, au biomartic, qu'on aura quand même euh, une certaine technologie avancée. Parce que recommencer tout à zéro, comme t'as dit, c'est compliqué. Ah, c'est bon il trace. Wolf il s'est fait la carte dans la tête hein. Il connaît chaque arbre. C'est pour ça qu'il faut pas les couper. T'as l'heure je l'ai déstabilisé quand j'ai coupé un arbre. <rire> ouais, t'as l'heure j'ai dû, dû repasser par là ouais. Tu devrais semer des petits cailloux Wolf, pour te repérer. <rire> non C'est bon, je, je reconnais, je suis passé par là. J'ai pas pris le même chemin à l'aller et au retour. Ok, c'est bon. Ça, ça, va tellement être stylé quand tout va être ouvert et. Euh... Ah ouais. Voilà. Oh putain. Et quel niveau sur voilà 85. Alors déjà, ça rigole moins. Et lui, c'est pas euh, 3-4 coups de lance qu'il faut. ça va qu'on a des lances en assis du deux Ouais aussi. Allez, sors de là, j'arrive plus à sortir. Viens, oh. yeah, à droite, à droite. Attends, je vais regarder la, la chute d'eau. Oh mais y en a plein Y'a ta maison rien. en bas là La maison ah de bah, campagne. Voilà. La maison de campagne. Ah ouais T'as eu le temps de construire ça aussi quoi Avec un petit pont qui a pris un peu la tempête mais... Ah ouais. Ah terrible. Il faut descendre hein ah oui, il fait descendre, euh, Ça sera peut-être plus facile à gauche. Est-ce qu'on peut sauter Je sais pas, moi je vais éviter... Euh, pas de vie. Ah merde, il y a les oh, Putain de poisson de merde Alors bon, tu vois déjà 86 l'ours, et j'en ai croisé des 120 aussi, hein, ici. Bon je retape un peu ton, ton pont. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir il a bien morté. Ça lui a pas fait du bien la, la tempête. Bon, est-ce que je me suis amélioré sur le, la construction là C'est pas mieux Ouais, ça ressemble vraiment à un petit chalet là, bien cosy là. <rire> Attends, je vais inspecter la, la toiture. <rire> Ah, ouais, là c'est mignon, c'est top et tout là. Hop. Euh, oh, t'es bien là Ah bon <rire> Parce que tout à l'heure je l'ai allumé, ça a le feu, je sais pas pourquoi. Et du coup, on peut même euh, prendre un peu d'oxygène. Ouais, j'ai eu le temps de m'équiper un petit peu quoi. Il y a ton lit. Là, regarde dans l'armoire, hein. voilà pourquoi je t'ai dit vas-y, serre toi Ah, ouais, oh putain, t'as des trucs euh, encore plus euh, poussés Mais... quoi. J'ai pour l'été et pour l'hiver. D'accord. Ah ouais, ok. Enfin, l'hiver, elle est pas complète. J'en ai que 3 sur euh, les 5. Et avec ça, pour l'hiver, là, t'as pas. Non, ça suffit ça pas. Suffit ça suffit pas. En même temps, c'est peut-être voulu, mais. Ouais, je pense que c'est voulu de toute façon. Ah, c'est stylé, ça. là, ici, là. T'es bien, là hein Tiens, viens, regarde. Alors. J'espère qu'il n'y a pas okay. de loup. Autour, il s'était installé à côté de ta maison, tellement il était bien, lui aussi. Non, ça va. Oh ah, J'ai oh, oh, trois oh. grottes à proximité. Alors tu vois au bout là. Tiens on va la voir mieux là. Magnifique ici. Là. Regarde au bout du lac on voit l'entrée de la grotte. Donc c'est une petite. Ah oui exact ouais. Euh, côté est j'en ai une grande. Et celle là qui était cachée. Où ça T'es où là Ah celle là. En fait ici elle était cachée. Il y avait un... Ici il y avait un mur de pierre. Ouais tu l'as pété et et tout, du coup tu le pètes et t'as une énorme grotte mais surtout c'est regarde la quantité de fer et de cuivre. T'as une quantité phénoménale de fer, j'en ai... Euh... De toute façon il suffit de retourner à la cabane et tu regarderas le ah, step en plus de Tu fer. peux je passer euh, là haut là en tombant Non, non tu peux pas, je suis allé voir, il n'y a pas d'ouverture. C'est comme ça dans toutes les grottes mais il n'y a pas d'ouverture. <rire> D'accord. <en> fait. <rire> ok. Et t'as une quantité phénoménale de minerais et ça repop. Puisque tout ça là, tout ce qu'il y a vu jusque là, je l'ai, ouais, Non je l'ai ouais. et je dois avoir 400, 300, 400 lingots hein. Ah ouais Et encore j'en ai consommé, il y a une quantité... Ah mais il est bien ce coin là Bon enfin il est bien, regarde les niveaux des bestioles aussi hein. Le nombre de faux où je me suis fait buter par un ours, hein. ils sont violents D'ailleurs on va aller voir le côté aride maintenant Ok de toute façon on l'aperçoit là, si tu regardes de de sud de Sud-Ouest. Ah oui, exactement. Ouais. Du coup, en fait, si tu peux t'installer un peu partout, euh, tu peux avancer... Euh... Faudrait, c'est euh, des petits avant-postes, juste aux limites à chaque fois des, des zones. Ouais. Ah. Euh, je crois qu'on va rentrer, c'est quoi Oh non ça va ça, ouais, va, si ouais. ça va, ça va, Ça va. Il y a une grotte en bas là Il y a un ours, fais gaffe. Donc t'as la grande qui est là, où j'ai fait... Euh, tu... En fait tu peux t'installer dans une grotte, si hein. elles sont assez grandes, j'ai mis un feu de camp un lit, euh, et t'es protégé des intempéries. Ah c'est celle sur... que t'as mis sur ton screen là Ouais ah, voilà, donc si tu te mets dedans, tu verras, on sera protégé de la pluie. Bon, par contre t'es malade. Pourquoi t'es malade tu te Ah, oui, parce que, ouais. Voilà, tu te chopes toutes les maladies des grottes, euh, c'est les pneumonies, machin. Ouais, ouais. Donc temps ne reste on pas, fait... pas longtemps. Hein. À voilà, à titre temporaire, tu peux rester là-dedans. Tu vois, ce que je te disais, c'est... Si tu compares à celle qu'on a vue juste avant, c'est le même pattern. Mmh. Du coup, t'avais installé ton lit, toi. Ouais. Ouais, J'ai quand même un ouais. peu de pluie, moi, à l'intérieur. Hein. Ouais. Mais en fait j'ai remarqué à chaque fois que t'as une ouverture, t'as de la pluie, même dans les maisons. Si ton toit il est ne serait-ce qu'un petit peu ouvert... Ouais, Bon au moins ça te permet de savoir si ton toit il est ouvert ou pas quoi. On peut y aller hein, si tu veux. Ouais, commence à être le soleil ça va se calmer. Ouais, par contre il va falloir attendre 4 semaines pour pouvoir y aller. Sur le côté aride Ouais. Et 2 semaines pour l'Arctique. Alors... Ça y est, Wolf, il nous emmène... En Arizona. Dans le désert. <rire> Forcément il y a des loups. 120 celui-là. T'es équipé Ouais. Il va pas nous attaquer. Il est gentil. Donc voilà, ah bah voilà les nouvelles bêtes. Pringbox <rire> Presque. Est pas et là on passe bon. de... Il y a 40 degrés, ah ouais du coup il y a 80 degrés d'écart entre le froid et le... Oh, putain. Tu, peux fouler, tu peux fouler un peu le sable, bon après ils sont pas pris la tête, hein. ils ont changé la l'allure de la bestiole, mais ça reste des serres. Des serres. Tu vois ils auraient pu mettre des glous, je sais pas quoi, non. Ah oui, il me dit de revenir, euh, ok. Voilà, puis vas-y, galope, Et hein. vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, 3 secondes, 2 secondes, plus Oh, oh là là, c'était chaud <rire> Ah ouais Ah, c'est stylé quand même Voilà, ça ressemble à ça. Beaucoup de sable, <rire> un peu d'herbe. Attends, on va pas faire lié. une petite photo quand même, on va faire une petite photo. Viens à côté de moi. Eh bah bien bien sympa. Hein. Puis en plus, on n'a pas eu de tempête sur le chemin là. Ouais, en fait, j'ai plus envie d'aller par là que d'aller dans l'Arctique. Hein. Ouais, moi aussi. Ça donne plus envie. Bon voilà les amis, cette première vidéo découverte de Icarus s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le constater, sur le chemin du retour, on s'est tapé une sacrée tempête. Donc je vous laisse profiter un petit peu des événements climatiques de Icarus. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune. Et le pire arrive. Ouais. Oh là, j'ai fait me prendre une branche. Et là, on va voir. Il y a des sticks qui volent, Wolf. Oh punaise. Ça souffle. Ah, tiens. Des years. Ça peut servir. Je fais ma cueillette, Wolf. Ça fonctionne de ce que tu fais non <rire> c'est juste moral <rire> d'accord ça un sens pourrait vu hein, le sens, sens du vent ça pourrait hein. ouais c'est ça marrant le sens du vent as, euh, les débris d'un côté la pluie de l'autre quand même hein. ouais.